bonjour à tous, alors aujourd'hui nous sommes partis avec un nouveau tour de magie euh, Notamment dream Wonder de Jean-Pierre Varane donc aujourd'hui j'aimerais vous j'aimerais attirer votre attention sur cette carte magique que je place avant le début du tour ainsi que c'est une, deux, trois, et quatre cartes blanches que je place voilà, quatre cartes blanches sur le tapis ensuite nous allons choisir la carte du spectateur. donc par exemple, un 6 de cœur. Donc, on, re, on refait. Une carte magique. Quatre carte blanche. Une carte choisie par le spectateur. Donc regarde. Une carte choisie par le spectateur. Disparaît. Totalement. Totalement absorbée. Totalement. totalement absorbé totalement absorbé plus de 6 de coeur donc euh, afin d'éviter de penser que je manipule que je triche avec cette carte je vais tout simplement la retourner pour vous montrer que votre 6 de coeur a fait un voyage intemporel. bien une carte normale hein. voilà que je que je place ici donc voilà euh, ce tour de magie est terminé cette belle expérience c'est fini s'achève ici voilà voilà alors euh, bah et eh bien nous allons quitter là dessus et puis, puis voilà, on se dit à la prochaine, n'hésitez pas à mettre un commentaire, abonnez-vous aimez la page. Allez, à bientôt